Salut les loulous, aujourd'hui on m'a demandé de voir l'incroyable monde des solides avec vous. Mais que sont les solides Demandons en premier au professeur de nous expliquer tout ça. Professeur Professeur Ah, Un solide est un objet en trois dimensions, c'est-à-dire qu'il occupe un volume dans l'espace. Euh, Je pense que je vais devoir vous l'expliquer moi-même. Allez, viens avec moi <rires> Et nous voilà arrivés en classe Alors, maintenant, nous allons voir ce que sont les solides. Pour ça, regarde bien, prenons un solide que tu connais sûrement, la petite boîte de mouchoir si tu es triste à la maison Oui, et eh bien, c'est un solide Pourquoi Elle occupe bien une place dans l'espace. Regarde ici, elle est bien en trois dimensions, je sais toucher toutes ses faces. Oui, c'est bien un solide Attention, tu as compris ce que c'est un solide Donc, un volume qui prend de la place dans... L'espace. Oui, mais maintenant on va faire le jeu du solide ou pas solide. Est-ce que tu es prêt Attention, c'est parti Mon tube de cœur Solide. Ma gomme Solide. Mon bi Solide. Ma boîte de chocolat Solide. Le casque de vélo Solide. Ma petite peluche pour dormir Solide. Une voiture solide. Un bateau solide. Une armoire Solide. Ton lit solide. Une Barbie Solide. Oh, mais il y a que des solides ou quoi Eh bien non Et voici la famille des surfaces, ce ne sont pas des solides, et regarde, tu les connais, même très bien. Nous avons bien le disque, le triangle, le carré, le losange et le rectangle. Tous sont des surfaces, on ne sait pas les prendre. Ben non, on ne sait pas, regarde, même avec mes super pouvoirs, je vais essayer de les prendre. Et je n'arrive vraiment pas à les prendre, c'est normal, ce sont des surfaces. Je ne sais pas les avoir en main. Il n'y a aucune profondeur, elles ne sont pas en 3D. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. J'aime, ça fait toujours plaisir au cœur des super-héros. Là-dessus, je te dis à la prochaine.